Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter une ressource qui va être utile pour le développement de nos jeux. Euh, c'est un site qui s'appelle tabletopaudio.com euh, Vous allez évidemment trouver ça en description de la vidéo. Euh, et euh, bah, c'est un site qui va être vachement utile je pense pour certains. Ça va nous permettre en fait de sonoriser, enfin mettre une musique d'ambiance au niveau de notre jeu. Et je vous propose de vous montrer tout de suite comment tout ça fonctionne. C'est parti vous retrouvez évidemment ce site à l'adresse www.tabletopaudio.com, comme vous pouvez le voir ici au niveau du navigateur. Et vous arrivez sur ce site qui est assez sympa. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez ici pas mal de possibilités, des ambiances en fait sonores qui vont être toutes de 10 minutes à chaque fois. Donc, rien n'empêche ensuite de les modifier avec un, un éditeur audio. Et vous avez ici bah, la possibilité de traiter directement, de choisir, de filtrer par un, un thème, donc Science Fit, fantasy, euh, historique moderne, nature euh, voilà et euh, vous avez par exemple ici science fiction et si vous développez un jeu euh, de style euh, science fiction bah, vous avez des ambiances sonores euh, par exemple ici euh, vous avez pimpunk euh, her chip excusez moi pour l'accent et si vous faites un petit play vous avez le son qui va arriver voilà donc vous pouvez l'entendre vous allez ici remonter au niveau vous avez show player et vous avez ici un petit player et vous pouvez évidemment avancer vous avez ici la possibilité, alors un player tout à fait classique, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement du player, mais ça peut être assez sympa. Donc ici vous avez la possibilité de le recacher Vous avez aussi la possibilité euh, du, de charger et d'enregistrer des playlists Donc dans mon cas ici par exemple Vous pouvez voir que j'ai ici pour le moment une seule et unique, euh, une seule, un seul et unique fichier audio Je vais le stopper Et on va aller en ajouter un autre Par exemple ici je vais prendre euh, Alien euh, Space Heva. Donc si je fais play évidemment dans la même, de la même manière je vais avoir le, le, le son, donc on peut voir si on l'entend que c'est assez sympa au niveau sonorisation de jeux vidéo, par exemple ici dans l'espace. Euh, donc ici c'est Deep Space Eva qui est ici, je vais faire un had et j'ai ici bah, ma playlist, on peut voir à droite ici que j'ai un Q avec 3. Euh, si je clique dessus, on peut voir ici que j'ai mes fichiers qui sont dans la playlist. Alors ici je l'ai deux fois je pense, donc je vais supprimer celui-ci, voilà. Donc je peux enregistrer ma playlist en l'appelant ici bah, ma playlist, my playlist ce que vous voulez, ou euh, Space Game par exemple. Bon ça je vois pas trop l'intérêt je dirais parce que l'idée si on avait pu télécharger les playlists ça aurait pu être sympa Mais là c'est surtout pour ensuite pouvoir faire un link ici vous pouvez publier un link vers en fait votre playlist et pouvoir la faire écouter aux gens Mais bon là c'est pas ce qui va vraiment nous intéresser on peut faire un clear évidemment voilà, donc si je fais play, je peux faire un délai de ma, de ma playlist, voilà, celle-ci celle aussi, et j'ai plus de playlist ici, voilà. Donc ce qui va être surtout intéressant, c'est qu'on va pouvoir les télécharger. Donc par exemple ici, euh, bah, je, vais me prendre, euh, je vais changer de thème, je vais ici aller dans Aurore, euh, allez. Euh, ici j'ai un Vampire Castle qui me semble assez sympa, on va écouter vite fait ce que c'est. Je vais avancer un peu. Voilà, donc on peut entendre, ça fait vraiment ambiance sonore d'un château de vampires euh, et ça peut être vachement intéressant euh, pour les jeux, vous avez énormément de thèmes et à chaque fois le, le son fait 10 minutes. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc, en cliquant tout simplement ici sur Save, Download, et là, bah, vous avez le fichier qui se télécharge ici. Donc, il faut savoir que chaque fichier euh, fait 10 minutes, évidemment, vous pouvez en faire une boucle. Ce n'est pas une boucle, d'ailleurs, vous avez euh, une, un fade-in et fade-out. Donc, vous avez ici un petite fondu euh, au départ et à la fin. Mais euh, rien ne vous empêche de créer une boucle avec un logiciel euh, style Audacity euh, et ensuite de l'utiliser dans votre jeu. Donc, ça peut être assez sympa. Euh, vraiment, il euh, y, y, y a des sons de, dans tous les sens. C'est c'est sympa comme vous pouvez le voir et vous avez la possibilité ici par exemple si j'ai je, un, un jeu qui, qui est dans la rue je peux taper street et euh, j'ai des propositions qui ressortent alors on peut voir que c'est du bêta mais en tout cas ça marche plutôt bien et évidemment on peut le tester l'écouter voilà une ambiance sonore de rue et ici plutôt de, de ville city l'ambiance précédente c'était Victorian London donc Londres et ici on peut voir si j'avance un petit peu on a une petite musique sonore avec des gens qui parlent donc évidemment euh, faudra euh, c'est vraiment euh, sympa à ce niveau là au niveau de de la recherche je trouve ça vraiment pas mal comme vous pouvez le voir ici vous avez vraiment pas mal de thèmes et, euh, et voilà alors ce site est totalement gratuit on peut voir ici Friends tabletop audio is 100% adverse sitting free euh, mais par contre vous pouvez faire une petite donation donc pourquoi pas pour ceux qui veulent faire euh, je trouve que euh, ça en vaut la peine alors, vous avez ici une nouvelle fonctionnalité, comme vous pouvez le voir, le Soon Pan Interactive Audio, alors, qui, a, qui promet, mais euh, qui pour moi, en fait, euh, bah, n'est pas très intéressant. Donc, vous cliquez ici, il y a le nouveau, parce qu'ici, sinon... Et euh, vous allez voir que vous avez ici un menu, maintenant, à gauche. Et par thème, par exemple, si je reprends les Starships, j'ai ici des bruitages, par exemple, euh, bah, AstroDroid, si je fais Play. Voilà. J'ai euh, la possibilité ici d'une créature raw qui va crier. Donc, voilà open door, close door, donc ici une ouverture de porte fermeture de porte, vous avez la possibilité en fait de se faire un, un sort et de les supprimer, donc ici vous pouvez voir que je peux inverser l'ordre euh, et je peux évidemment supprimer alors ce qui est dommage, pourquoi je dis que c'est pas intéressant c'est malheureusement parce qu'ici on ne peut pas récupérer les sons en fait, on peut faire un save soundpad, on va pouvoir euh, enregistrer bah, le soundpad mais euh, je n'ai pas trouvé ou alors je suis passé à côté, donc dites le moi si c'est le cas mais euh, j'ai pas trouvé la possibilité en fait d'exporter ces sons donc c'est assez dommage euh, Ceci dit, comme c'est en bêta, comme le site, enfin on voit bien que c'est en bêta, euh, il y a peut-être possibilité à l'avenir qu'on récupère ces sons euh, officiellement, je dirais, par un bouton de téléchargement. Euh, après, euh, voilà, il y a des sons disponibles. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais souligner, mais euh, évidemment, encore une fois, je ne vois pas trop l'intérêt dans notre cas, mais ce site n'est pas forcément dédié à ceux qui développent enfin, des jeux vidéo, euh, en tout cas pour récupérer les sons. Pour terminer, je vais vous parler quand même de l'utilisation de la licence de ces euh, fichiers sonores. Vous pouvez voir et vous pouvez retrouver cette information ici au niveau de « About ». Et si vous regardez un petit peu euh, les questions-réponses, alors vous avez euh, pas mal de choses qui vont vraiment nous intéresser. C'est justement au niveau de cette licence. Et on va retrouver ça. Euh, alors, il faut que je retrouve l'endroit. C'est quelque part par ici. Voilà. Uh, Term of Use License. Donc, uh, on vous explique en fait qu'elles sont sous licence Creative Common Attribution No Commercial No Derivative 4.0 International License avec ce petit logo que vous pouvez retrouver ici. Donc, si vous cliquez, uh, bah, vous aurez uh, la réponse tout de suite. Donc, vous pouvez voir ici que c'est écrit uh, tout simplement qu'elles sont en non commercial et vous avez uh, le droit tout simplement de partager, de copier et redistribuer en fait uh, ces fichiers Fichier, euh, à partir du moment euh, où vous ne l'utilisez pas euh, pour des raisons ici comme vous pouvez le voir en fait non commerciales donc vous devez par contre euh, ici euh, créditer en fait l'auteur apparemment, donc il y a un petit, il euh, y a un lien qui vous explique comment faire, euh, vous devez utiliser ça, euh, vous n'avez pas le droit d'utiliser de, de, de, ça dans, de façon commerciale, donc euh, voilà, vous pouvez utiliser ça dans un jeu dit gratuit, on va dire, mais si vous vendez votre jeu, malheureusement vous ne pouvez pas, ou alors il faut contacter euh, l'auteur, enfin en tout cas contacter, aller voir un peu plus près comment vous pouvez vous en sortir au niveau de la licence, mais en tout cas dans un jeu gratuit, ça peut fonctionner, donc pour ceux euh, qui font du jeu indépendant, qui n'est euh, pas forcément vendu qui est simplement monétisé à voir mais je pense que c'est pas incompatible donc voilà ça c'est assez important euh, au niveau des licences on sait jamais c'est un peu compliqué alors allez faire des recherches mais vous allez voir que normalement vous pouvez utiliser comme ça alors la dernière chose c'est que si vous retournez au niveau vous avez ici euh, de, du site vous avez un blog qui explique un petit peu les news et tout ça et euh, voilà vous pouvez voir un petit peu tout ce qui va se passer les informations il y a des catégories euh, et voilà donc bah, je tenais à vous présenter euh, ce site qui est quand même assez sympa et qui va vous permettre de sonoriser bah, votre jeu. Et on peut voir que ça va vous faire gagner du temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, un pouce bleu sur la vidéo comme d'habitude. Et euh, moi, je vous dis euh, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, voilà, bye bye